L'EHPAD Boussicot a célébré la fête de la musique le 21 juin 2021 en compagnie de Tony, l'animateur du site, ainsi que Louis, musicien professionnel. Pour la première fois, le studio de danse a été utilisé pour organiser une scène ouverte aux résidents et aux équipes soignantes. Le principe est simple, chaque personne qui le souhaite peut monter sur scène, interpréter la chanson de son choix. Merci. Merci à qui, à quoi, après la pluie et le bon temps, pour des enfants à qui l'on oh, mange. Les familles présentes ce jour-ci ont profité de cette escapade musicale avec leurs proches. Un grand merci à Louis, à la guitare, d'être venu gracieusement offrir ses services à nos aînés.